estuaire du Kumoual.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 qu'on parle de destinée. Bonsoir TikTok. Vous venez d'arriver, je n'ai même pas encore commencé à parler. Donc, soyez les bienvenus. j'étais à Abidjan. J'ai fait quatre, fait une semaine à Abidjan. Donc. Je suis maintenant à Libreville. Hmm. Je peux.. Je, je me Je vais parler sur ça parce que.. Euh, je peux dire que je tombe sur les mêmes choses dans mes consultations avec vous. Je ne suis pas juste une personne qui fait des vidéos comme ça parce que j'ai rien à faire. Je ne suis pas... Euh, le lavage au sel que je vous demande de faire, ce n'est pas... C'est ce parce que, ouais, il faut se laver le lavage au sel. Et après... Le lavage au sel vient accompagner une vision. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas souffrir. We post things in London, We we post things in London. We send via DHL. You have to pay for the transport. J'ai beaucoup de personnes, surtout des femmes. Cet après-midi, j'ai parlé avec deux femmes. Entre 16h et 18h. Je peux dire que c'est ça qui me pousse à faire cette euh, je dirais, c'est ça qui a inspiré le thème. Malheureusement pour vous, vous avez, on a grandi dans la bêtise, dans l'ignorance. On était bêtes. Bonsoir, solitaire. Je dis bête dans le sens où vous n'aviez pas conscience. Attendez. Je dois fermer ma porte. Les deux femmes avec lesquelles j'ai parlé. l'une est infirmière libérale en France. Le bain de sel se fait tout le temps. Donc ceux qui sont là seulement pour poser la question sur le bain de sel, euh, je pense que vous n'allez pas trop vous retrouver dans ce que je dis. Ok Parce que les petites vidéos que je fais sur les bains là, c'est juste euh, l'entrée en matière. Donc, quand il fait généralement les directs, c'est pour parler de choses un peu plus profondes. Donc, l'une, elle a été avec un homme pendant des années. Je ne vais pas dire si c'est 10 ou 20 ans ou 15 ans. Et pendant ce nombre d'années, je te sacrifie pour le couple. Bien sûr, il n'y a pas d'acte qui a été signé. Et... Euh, Il construit sa maison. À son nom, bien sûr. Pendant que toi tu t'occupes des enfants, tu enfantes, tu laisses ton boulot parce que tu dois t'occuper des enfants. Et mettons 20 ans, juste pour être juste, 20 ans plus tard, il se retourne et commence à te dire. Mais chose que j'ai travaillé, c'est mon argent. Et toi, tu n'as ni devant ni derrière. La deuxième, elle a consacré sa vie. C'est quelqu'un qui a presque 70 ans. Elle dit que le jour où il a failli l'étrangler devant les enfants, c'est le jour où c'était la goutte qui a démodé le, le, le, le vase. Et elle a dit, c'est bon, elle est partie. Les enfants étaient déjà grands. Donc, si elle a presque 70 ans, c'est que ses enfants qui sont, qui sont aussi grands. Et quand tu vois ces deux femmes, la première, elle est encore dans la maison. Mais elle s'est oubliée. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que les gens sont de nature mauvaise, égoïste. Prends ton bras, tu donnes à quelqu'un. Et le truc, c'est que quand vous êtes dans les mariages, là, vous êtes bête. On n'aime pas tous ces... Tu, tu mises tout comme ça, tu dis que tu espères, qu en espérant qu'il soit aussi, qu'il ait pensé à moi... Écoute, ma chérie, tu es folle. Et le truc, c'est que... Je me rends compte que ce sont les mêmes choses, que ce soit les femmes en Afrique, que ce soit les femmes aux États-Unis, que ce soit les femmes en France. J'ai toujours ce même. Je vais appeler ça comment C'est une peur. Tu t'es investi, tu attends la récompense, tu attends la médaille. Attends, tu crois qu'on donne la médaille pour accoucher les enfants? Hein? Qu On doit d'abord faire les dons à la mère, parce que... Ouais, pardon. Ma chérie, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans vos commentaires. J'ai dit qu'aujourd'hui, même pas parlé des bains de sel. Si tu as vu qu'on a vu qu'il faut faire les, bains, si la personne a dit faire les dons à la mère, va faire. Ne soyez plus bête. Quand je parle de bête, c'est que c'est comme si la femme ne s'aime pas à un point où... Et c'était évident. Eh. Si tu regardes bien tous les années où tu faisais comme tu étais comme une idiote. On achète un terrain, on ne met pas ton nom. Deux terrains, on ne met pas ton nom. Trois terrains. Tu ne pas, qui va penser à toi Qui va penser à ton bien hein? Et pour couronner Généralement cette personne-là Quand elle te trouve Et l'autre là qui, est, euh, qui exerce son métier D'infirmière Libérale Elle dit voilà quand on s'est rencontrés Il y avait l'harmonie, hein, on s'aimait Même si vous passez 20 ans Où ça marche bien pourquoi, comme ça marchait bien, là, le terrain qu'il a acheté n'a pas mis à ton nom, toi Pourquoi il n'est pas parti mettre à son nom Tu sors d'une relation, tu ne portes que ta valise pour sortir de la maison. Hé, hey, ma chérie. Tu n'as que la valise. La maison où vous vivez depuis 25 ans. Tout est à son nom. Mamie, c'est facile pour lui de prendre notre femme demain et vient mettre. Exactement, Morel. La femme doit arrêter de justifier sa médiocrité ou sa bêtise. Vous êtes plein parmi les disques, vous êtes là, vous êtes plein. Tu as 45 ans. Tu n'as rien qu'on peut dire que voilà, ça part. Okay. On fait comme ça. Hein? comme c'est ça que vous allez m'écouter, vous n'avez rien changé demain c'est pour ça que le jour où tu découvres qu'on t'a trompé ça fait mal voilà j'ai consacré, j'ai alors que si tu voyais que bon, j'ai passé Flora c'est l'éducation maintenant on doit s'éduquer aussi Avec l'air des réseaux sociaux, de YouTube, où tu peux aller, tu écoutes n'importe quoi, tu apprends n'importe quoi. Je pense que c'est impossible de dire encore que on va attendre. Et je vous dis, beaucoup d'entre vous qui me regardez, quand je cause avec vous, je suis choquée par votre niveau de... C'est un peu comme si ce que je dis là, ça ne vous concerne pas. Il dit chaque jour dans les vidéos qu'il faut être sage. Reste avec quelqu'un comme ça là qui te positionne quelque part aussi, non? Quand il te positionne, économise l'argent, tu fais quelque chose avec. Ce qui est à toi est à moi. Ils vas bien ça, mais que ce soit dans le concret. Parce que quand tu restes à la maison, tu fais seulement les enfants, il sort, il va, il bouge, c'est lui qui fait le business, c'est qui est dehors. Tu vas découvrir après qu'il y a plein de choses qu'on a achetées, on t'a pas dit. On a fait, on ne t'a pas dit. Et le truc, je reviens maintenant sur la mission de vie, c'est que quand vous vous rencontrez, Écoutez, les femmes ont une lumière, les femmes ont un pouvoir, les femmes ont une force. Et je m'excuse pour toutes les autres nationalités, mais la femme camerounaise est intelligente. Franchement. Je crois que c'est les réalités qu'on a subies au pays qui nous, ont, qui nous a forgées. Donc, si votre enfant est né, il est Camerounais, mais il n'a pas été au pays, il n'a pas souffert nos souffrances de cola, il y a quelque chose qui a un peu raté. J'arrive en Côte d'Ivoire, je regarde les femmes. Tu vois une femme, tu vois là-bas comment elle est habillée. Tu sens que là où elle là, est, c'est chaud. Elle n'est pas positionnée quelque part. Elle n'a pas l'argent régulièrement chaque mois. Je vais me marier. Je vais me marier. Il dit que, wonderful, tu parles avec dix femmes, neuf et demi veulent se marier seulement, c'est tout, hein. Katushia, tu sais, quand compare, quand je compare, il y a des femmes comme sont très bêtes aussi, naïves, je dirais, c'est un peu plus gentil quand tu dis naïf. Tu prends 10 camerounaises, tu prends 10 ivoiriennes, tu prends 10 congolaises, tu prends 10 euh, gabonaises. Après, les camerounaises sont les gabonaises. Bonjour, monsieur Kemba Kombaté. Ton intelligence ressort quand tu tombes peut-être sur un direct comme celui-ci. Est-ce que ça provoque quelque chose en toi? Est-ce que ça te fait rester dans ta. Tu, es... tu conduis à rester dans les mêmes trucs dans lesquels tu étais? Est-ce que ça provoque une rage en toi? Tu te dis que non. I need to move. Je dois faire quelque chose. Vous savez comment les femmes quand on est, sont battantes? Elle a dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai amené mes frères en Europe, c'est moi qui ai fait ceci, j'ai fait les papiers de telle personne, c'est moi qui ai fait ça. Tu dis, ah, toi ah, seulement la petite femme, c'est. Waouh. Et tu la vois, être doute d'elle jusqu'à. Tu waouh. Quand tu te regardes avec tous tes accomplissements, tu dois t'applaudir, tu dois croire en toi. Celle de terminale qui dit qu'elle va avoir son examen, étudie, arrêtez vos choses là. Vous allez envoyer les gens pour aller chercher, Il faut faire le baraboutage bizarre ici. Si tu me suis, tu ne veux pas travailler, tu as menti, tu as compris. Oh, donc, je veux que mes clients viennent, tu dois travailler parce que moi-même je travaille. Mais on est conscient. J'aide ceux qui travaillent mais ils ne voient pas le résultat. Parce qu'on est tous conscients. Parfois, tu sais que non, je bosse. Je dois à une heure, je me réveille à 5 heures. Je fais ça, ça, ça, ça. Mais après la fin du mois, je ne vois pas l'argent. Voilà mes clients. Je ne veux pas les gens. qui te couches à la maison, tu dors, tu dors. Tu es sur TikTok, tu es sur Facebook. Je veux, je veux que tu me donnes un, peu, un produit que quand je vais mettre, les clients vont m'appeler. Qui tue ma page Loula, T'as qu'à voilà. Je vous donne les numéros. Prenez de, prenez de quoi noter TikTok. Vous allez prendre les numéros pour noter. Je voudrais que vous commencez à vous célébrer. Commencez à vous célébrer d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. Parfois, tu te regardes comme ça. Tu as même traversé le désert, tous les pays là, tu es arrivé en Europe. Un jour, une femme dans un de mes séminaires, comme ça, elle m'a raconté son histoire. Je suis, elle est regardé comme ça, j'ai dit « Waouh !» Elle était mariée avec un, un Congolais. S'ils se reconnaissent c'est là tant mieux. Elle a traversé, elle a, elle a commencé le bozard, elle n'était pas enceinte. Elle a bozard, le jour où elle traverse la barrière pour aller en Espagne. Elle tombe comme ça à 8 heures, elle accouche à 10 heures. Elle a, elle a traversé la barrière avec 9 mois de grossesse. Toute sa grossesse dans le désert, les, les pays qu'ils ont traversés. J'écoute son histoire. Prenez de quoi noter, je vais donner le numéro. J'écoute son histoire, j'écoute l'histoire. Elle dit, je me suis débrouillée. Et le monsieur avec lequel elle s'est mise là-bas en Europe ne foutait rien. Elle payait la maison. Le mortgage de la maison. Parce qu'elle est vraiment en Angleterre. mais ben, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle cousait les habits la nuit, elle partait donner chez Max, chez, chez Max Spencer, oui. En journée, elle devait être soignante. Après, elle faisait la, la, la nourriture, les, les, les, les, les... nourriture cambonnaise pour vendre. Voilà, il y a trois métiers que je donne pour une seule personne. Après, elle découvre que le monsieur l'a trompé, un truc comme ça là. Elle m'a dit, monsieur, de partir. Elle m'a dit, monsieur, de partir. Et quand elle, quand elle était tombée sur mes ateliers, elle était un peu genre, peut-être que j'ai... Tu sais, regarde-moi, j'ai déjà la quarantaine, je n'ai même pas d'homme dans ma vie maintenant. Je lui dis que ma chérie, est-ce que tu vois même d'où tu viens? Do you see what you've been through? Est-ce que tu vois ce que tu as traversé? Célèbre-toi. Imagine avec tout ce que tu as fait, tu as fini de payer ta maison, tu as payé ta voiture. Ton premier enfant, qui a 21 ans ou 22 ans, il vient de prendre sa, sa nouvelle Mercedes ou ses BMW. Tu as appris l'éthique de travail à tes enfants. Et que tous ces enfants à la maison, chacun a son petit business en ligne qui donne son argent. Ils ont les 900 pounds, 900 à 1500. Chacun contribue pour payer le, le, le, les charges à la maison et tout ça. Qui que ma chérie? Donc, tout ce que la personne a contre toi, c'est que tu as échoué le mariage. Comme il est parti, c'est remarier avec une autre femme toi tu es resté, tu ne pas marié pour toi tu as échoué écoutez avant de vous descendre mettez-vous devant le miroir redéfinissez ce qui vous donne votre valeur parce qu'il y a des gens qui sont les mettez dans votre position surtout des hommes ils ne feraient rien donc je donne le numéro de téléphone maintenant Facebook, attendez, je leur donne le numéro. Le numéro, face, le numéro euh, WhatsApp, 00237 680 71 07 01 Merci pour les fleurs, Léla Optique, bonsoir. Comment tu vas? Écoutez, tout se passe ici, hein? tout se passe là-bas. Tu reprends espoir ici. Tu abandonnes ici. Tout se passe ici. C'est la façon dont tu te vois d'abord. Parfois, un homme arrive dans ta vie. Je t'en ai donné un bon numéro de téléphone. 00237. Je redonne le numéro. Chantal, merci pour les fleurs. 00237-680. Use de rien. Je dis qu'il t'a donné l'aide. De rien. 680-711-0701. Ceux qui sont au Gabon, le numéro gabonais, c'est le 00-241-07-07-41-80-080. Ou bien 074, c'est le numéro des gabonais. Donc 00-241. 0,74, 18, 0,80. Ça, c'est le numéro du Gabon. OK? Après, il y a Abidjan, tout ça là. Mais pour Abidjan, tout ça, Paris, Nantes, vous, vous écrivez. On va vous donner le numéro. Écrivez sur le numéro euh, 00237 680 711 0701. Et le deuxième numéro du Cameroun, c'est le 00237 693 50 22 606 Si quelqu'un voulait vraiment prendre mon numéro, il aurait déjà noté. Parce que j'ai donné plusieurs fois. Donc, je continue. Nicole écrit encore. On a fait beaucoup de lavage, ça fait deux jours. Donc, si on ne t'a pas envoyé ta vidéo, tu vois que tu écrives encore et tu, tu, tu réclames ton lavage. Tu, tu réclames. Il ne manque pas un chiffre zéro. 80 080, donc c'est 800. Celle qui a noté le numéro du Gabon, c'est le 0, 0 241 74 18 080. 18 080, donc 18 08 0, voilà, Ok. Je crois qu'il est temps que les Africains commencent à se supporter. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas partager leur histoire. Parfois tu es, là, tu es, tu es dans un foyer comme ça, je sais que beaucoup vous êtes dans cette situation. Merci pour les butterflies, j'aime beaucoup les flélers, j'aime beaucoup les, les papillons, merci. Beaucoup, tu es actuellement là comme je parle, tu m'écoutes comme ça là, tu es dans ton coin aujourd'hui encore ces pensées là étaient dans ta tête le mariage que tu poursuis ça va plaire à qui ça va rendre qui satisfait ça va rendre qui heureux cette dame qui a presque 70 ans que j'ai consultée elle m'a envoyé une photo d'elle Elle avait la trentaine dans la trentaine, elle avait déjà quatre enfants. Où est la lueur qu'elle avait sur la photo? Elle ressemblait à... Où est la, la, la, la feu... Euh, euh, Irène Bia? Où est les gens de femmes qui ont charisme là? Mmh. Ce genre de charisme là... Je la regarde, je dis, maman, est-ce que tu connais la lumière que tu as dans toi depuis que tu es jeune Elle me dit, j'ai toujours su. Mais quand elle était dans son, dans son foyer, c'est quelque chose qui frustrait son mari. Elle dit que si l'homme-là pouvait aller me cacher au village, il l'aurait fait. Je demande, est-ce qu'il était jaloux de toi? Quand il prononçait le mot jalousie, elle a seulement crié. Elle dit que, hum. Et vos lumières se voient. Écoutez-moi bien. Parfois, un homme te regarde à distance comme ça. là Il dit, waouh, regarde comment elle est l'entrepreneur indépendante. Par moi, elle gère les factures même de 2 millions. Waouh. Merci d'avoir... Jean-Michel, merci d'avoir partagé ma vidéo. Merci. Jean-Michel a déjà cherché. Envoie-moi un message un peu. Merci d'avoir partagé ma vidéo. C'est gentil, ça. C'est fou quand même. Les gens arrivent souvent. Merci d'avoir partagé. Je te bénis, Jean-Michel. jean michel jean C'est ouais, vrai qu'on dit Michael, mais bon, Jean-Michel. Je n'ai jean même pas pensé à vous demander de partager. Merci. Quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour les autres personnes. Tu savais que ce message te plaît si bien que tu veux que d'autres personnes en profitent? Généralement, c'est comme, comme ça que tu fais pour savoir quelqu'un qui a une mission de vie. Combattez. tu ne peux pas venir me trouver dans un direct et j'ai un sujet sur lequel je vais débattre. Tu viens, tu veux m'amener dans ta part. Tu as compris? Tu me trouves dans le direct tu dis que tu me déranges? Tu me déranges bien sûr. Si tu ne peux pas commenter dans ce que je suis en train de dire, je suis désolée, je ne vais pas sortir de ce que j'ai à dire. On n'est pas dans une conversation. Je suis en train de faire un direct. J'ai 160 personnes ici et j'ai 300 personnes, 340 personnes sur TikTok. Donc, laisser ce que je, ces personnes pour te parler, ce serait impoli. Ok? Donc, aucun euh, hard feelings, no hard feelings. Cette personne te regarde, t'admire. Mais le truc, c'est que toi, tu ne te connais pas. C'est pour ça que, mesdames, vous devez découvrir votre mission de vie. Tu dois savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Ce n'est pas la blague. Ce que je vous dis là, c'est la raison pour laquelle vous êtes tellement insatisfaite. Il y a la bague sur ton doigt. Voilà, tu croyais que quand tu allais mettre la bague, tu allais être satisfaite. Tu as accouché, voilà les enfants. Il y a toujours ce sentiment-là, like you know, there's something missing. Il y a quelque chose que je manque. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui vous connaissent, qui connaissent que oula, Ma femme, si la si elle a laissé, c'est un grande avocate. Elle sera une sénatrice. La lumière de la femme, c'est là. Elle va seulement mobiliser les gens. Elle va faire. Euh, elle va passer aux Nations Unies pour. Euh, je ne sais pas. Il tombe sur toi. Il dit Ah La femme, c'est ne connaît pas qui elle est. Elle soit avec un voyou comme moi. Elle soit un voyou comme moi. Regardez-moi. Checkez certains de vos ex. Moi, je suis la chef teneur. C'est vous, mon gars avec lesquels je suis sortie. Hey! Jesus is slot. Jesus is slot. Hum. Maman. Hum. Parfois, on se dit que, yeah, Seigneur Jésus, Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que quand tu fais des lavages. Seigneur, ouvre ma destinée. Parfois il y a des blocages sur toi qui font que tu te retrouves qu'avec les dentamar, les lascar. Tous les mots que vous pouvez mettre cas sur ça, les cafards. C'est toi qui apporte la valeur à la personne j'ai eu un comme ça que je suis sortie avec. franchement quand je pense à toutes les personnes avec lesquelles je suis sorti, oh my god Quand elle était à côté de l'homme je me sentais président de la République Jesus what tout le reste et voilà ce que tu te dis généralement non, j'ai espoir. J'ai espoir qu'il va changer. Je, je crois en lui, hein. tu sais. Moi, je, je, je crois au produit fini. Ma chérie. Est-ce que tu sais que d'abord, pour travailler sur toi, d'abord c'est tellement dur Parce que tu as tes blocages. Tu as les malédictions de papa, de maman, de grand-mère, de grand-père. Tout ça est sur ta tête. Ça t'empêche d'avancer ça t'empêche que tu sois la prochaine, la prochaine présidente de la République. Ça t'empêche que tu... Si ce faux, je, je, je, Écoute bien, moi, parle-moi aux femmes ce soir. J'ai tellement parlé aux femmes que je ne me... Si elles parlent, un homme peut supporter de rester dans mon direct. Mais je n'adresse pas. Je n'adresse pas. Je ne suis pas contre les hommes. Quand Dieu m'a montré que mon message c'est pour les femmes, j'ai arrêté de me casser tout le temps pour, pour vouloir parler aux hommes et aux femmes, pour parler aux hommes et aux femmes. Donc, mesdames je parle seulement aux femmes. L'inverse existe aussi, mais moi je m'adresse particulièrement aux femmes. Checkez tous vos ex. Rappelez-vous des cinq personnes avec, dix dernières personnes avec lesquelles vous êtes sortis. Tu es arrivé. Tu as... Écoutez, ce n'est pas l'argent qui définit la, la grandeur de l'homme, hein. la vision il y a, a est-ce que la personne te pousse à être toi parce que quelqu'un qui se connaît ne sera pas menacé par toi si tu te mets avec quelqu'un qui se connaît qui sait que si tu brises, ça ne va pas l'empêcher de prier il ne va pas t'empêcher de prier et je vous dis c'est très rare c'est très rare c'est très rare c'est très rare. C'est très rare. Commentez, c'est là qu'on dit très rare, s'il vous plaît. Très rare. Beaucoup de nous, les influenceuses, ici-là, Dieu merci, je ne connais moi aucune influenceuse. Donc, il ne peut même pas te dire que l'exemple de telle personne, tout ce que moi je connais sur les femmes-là, c'est ce qu'on dit en ligne. Il ne pas te dire que telle, je ne vais même nommer personne ici-là. Mais je sais qu'il y a certaines femmes que vous suivez. Quand elle vous encourage, elle se parle à elle-même. Elle se parle à elle-même. Vous pouvez voir une de ces femmes-là, tu dis que « Ah, ta vie est mieux que pour moi. » Ah, non. Parfois, vous m'avez dit que ah, « mon mari fait ça, mon mari fait ça. » Non. Beaucoup ont peur de porter l'étiquette de la femme divorcée. Je vais vous expliquer spirituellement ou bien énergétiquement ce que ça demande. Si tu es seul, il n'y a pas d'homme que tu portes sur toi. Avec tous les blocages que tu as déjà, donc s'il y a personne qui est impliqué, tu n'as pas couché avec quelqu'un qui t'a passé ces démons, tu n'as pas été avec une tante qui t'a bloqué, rien. Et vous savez que vous avez tout ce qui vient de dire là. Pourquoi tu quittes de là où tu es de ta naissance et que tu deviennes procureur tout ce que Dieu avait, a, a prévu pour toi? Il faut beaucoup de travail. Il faut que tes parents aient commencé à travailler sur toi depuis que tu étais dans le ventre. Dans le ventre, on fait « Oh Seigneur, on prie pour l'enfant, on prophétise sur l'enfant, on fait les lavages, on fait les sacrifices. » Tu sors du ventre, on travaille sur toi, on part, on travaille sur toi. « Zao Dia, si tu connais là où on vend les choses, si tu connais le bureau, pourquoi tu as besoin de venir dans le direct me demander si tu peux passer là-bas » Arrêtez avec vos questions là, hein. je vais vous bloquer. Tu connais là où le bureau se trouve, tu veux me demander si tu peux passer là va chercher là-bas, arrêtez quand même ne savez pas mesurer ce qui est important. C'est comme ça que vous allez, vous, on dit en anglais, waste, you're going to waste your life. Parce que vous vous focalisez sur les choses qui ne sont pas importantes. Je dis bien, si tu étais, s'il si y avait personne qui était impliqué dans ton histoire, pour que tu deviennes ce que tu étais censé être, ce serait très difficile. Maintenant, en cours de route, tu as toutes les énergies de tes ex, tu as apporté, tu as mis sur toi, est-ce qu'on peut bloquer une meuf aussi, oh, oh, oh. <rire> vous ne connaissez pas l'essai. <rire> peut-être vous pensez que pour que quelqu'un devienne même d'abord meuf aussi là c'est facile, quand tu es petite tes que tes tantes voient ton pouvoir, ils commencent à te bloquer, il commence à te bloquer dans l'enfance. Donc maintenant, supposons que tu as 30 ans, tu as 45 ans, tu as commencé à m'écouter depuis, depuis un an. Et tu m'écoutes, mais tu ne fais même rien comme travail, donc tu m'écoutes seulement. Ça veut dire que tu as encore tous tes blocages sur toi. C'est encore là. aussi, ce sont les gens qui soignent les gens, là, les gens qui font la médecine traditionnelle. Donc tu as tous tes problèmes d'abord naturels. Tu viens maintenant, tu te lies à un homme qui n'a même pas la volonté de sortir de ses problèmes. Hein. Vous là, je vous ai vous reçois chaque jour non Tu là, tu veux travailler sur ton mari, ton mari qui ne veut même pas. Il aime ses problèmes ma chérie. Ton mari aime ses problèmes. What are you talking about? Combien de fois que tu as pris ton argent, tu lui as donné pour qu'il règle ses dettes avec, il peut encore tomber dans les dettes. Bonsoir Audrey. C'est comme si tu le portais, tu le mettais sur ton dos, tu commençais à monter la colline. Tu commençais à monter la colline. Si tu montais la colline sans lui sur ton dos, tu irais plus vite. Quand tu ajoutes à ça le fait que quand il va se rendre compte que tu veux sortir, que tu veux sortir de la galère, que tu veux monter la colline en fait, pour arriver au sommet, pour briller, il va encore même essayer de te ralentir. Parce que la société n'a pas été dans l'avantage des femmes. La société a donné un grand avantage aux hommes, mentalement. Oh, il te fait la faveur, l'homme te fait la faveur de t'épouser. Il te fait la faveur de s'intéresser à toi. Ah, si tu as ton homme, s'il si il te trompe même, il rentre quand même le soir à la maison. Il a même quand même tué. Hein? Tu sais, là, si on voit un peu. Tu restes comme ça. Tout dans la maison. Les responsabilités. Parce que les femmes sont responsables, plus que les hommes. Tu peux avoir l'homme, vous touchez tous les deux 100 000 francs. Pas ben, moi. Avec ces 100 000, il paye juste le loyer, 50 000. Il dit Comme j'ai payé le loyer, ma femme va faire tout le reste. L'enfant est malade, c'est toi qui payes, la femme. Nourriture, c'est toi qui payes. Les habits des enfants, c'est toi qui payes. Il y a le deuil, il faut préparer pour aller au deuil, c'est toi qui payes. À la fin, tu te retrouves en train d'avoir dépensé 90 000. Parce que tu as le sens des responsabilités. Après ces, ces 50 000 qu'il économise là, il paille, il achète quelque chose avec, il met à son nom. Tu ne pouvais pas parce que tu ne veux pas voir les enfants souffrir, tu les laisses comme ça. Combien d'hommes mon payé la dot si Combien d'hommes ont payé la dote Il reste avec toi 15 ans. 15 ans. Le jour où pas payé la dote, c'est genre la faveur. Je t'ai fait la faveur. Fais très attention. C'est comme ça que vos mères sont mortes de cancer du sein. Ulcère de l'estomac. Parce qu'elles ont accumulé ça dans leur corps. Accumulé dans leur corps. Elles mangent comme ça, elles se couchent la nuit, ça la ronge. Ça la ronge. Elles ne peuvent pas parler à quelqu'un. J'ai chez les Francis Vemba. Et hein? Oh oh Je vais faire quoi pour vous? Je ne sais pas ce qu'il peut vous dire. Je vais parler fatigué. Tu vois une femme en France, elle voit qu'elle est utilisée, abusée. Elle réfléchit 50 fois. Je fais comment? Elle dit, ma chérie, après les 20, la vingtaine d'années, tu ne vois pas que c'est toi qui a été utilisée? Bonjour, Sévera. Tu vas encore réfléchir de quoi? Tu veux réfléchir quoi, ma chérie? Tu vois une fille en Afrique, Côte d'Ivoire, Gabon, même mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir là? Écoutez, hein? Il y un moment où vous devez. Moi je me dis toujours, j'ai eu un déclic. J'étais en France avec mon ex-mari. Ceux qui connaissent mon histoire, j'ai dit tellement de fois. Moi j'étais femme battue dans un foyer. Elle vous supporté ça pendant quatre, mois. Un jour que son coude était sur mon, mon cou, je sais même pas si c'était le coude ou c'était son pied. Tout ce que je sais, c'est que je n'arrivais pas à respirer. Dans les, tu vas me dire que quand tu, quand tu frôles la mort, deux secondes pour toi, ça peut paraître comme si c'était deux ans. Je suis assis, on s'est dit que, hey si je meurs ici, la vie dit que quoi? Ça va traverser l'esprit. Hein? Si je meurs, ça c'était les deux secondes avant qu'il lâche mon, mon cou et que je crie. C'est immense. Donc si ma vie s'achève ici comme ça, je vais dire que j'ai même fait quoi de ma vie Comme on ne connaissait pas encore le temps, là, ça c'était en 2000... 2017 et 2018. Quand il a libéré mon cou, je suis sortie de... Je ne sais pas dans quoi j'étais partie. Je reviens, je prends mon souffle comme ça, là. C'est à l'instant là que je dis que je vais le quitter. Et je dis non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais tu n'es pas mourir parce que je cherchais mais J'ai poursuivi mes rêves. Oui. Oui. Je peux faire. Donc, il y a Joe le milliardaire, John le milliardaire. Tu regardes mes vidéos depuis dimanche, tu as commencé le bain d'urine, lundi à 4 h Ça c'est bien, on t'a appelé mardi pour un dossier qui était bloqué depuis septembre pour le boulot. Et tu as commencé, ah bon, tu as commencé à travailler mardi, ah mais c'est super ça. J'aime bien les témoignages comme ça. Quand vous venez partager vos témoignages, ça aide d'autres personnes. Bonsoir les Angolais, how are you doing? une amie angolaise elle parlait portugais je pense ça? portugais non tu fais comment pour comprendre le français toi hein? c'est comme ça que les, les mois qui ont suivi j'ai pris mon énergie et que j'ai au lieu de donner l'énergie là Qu'est-ce qui s'était passé? Quand la personne m'a rencontré, j'ai toujours été une femme très battante. Et voilà les signes, voilà les choses qui font. qu'un homme t'approche, il m'a dit que je t'aime parce que tu es battante. Voilà les signes, le feu rouge. Dès que tu entends ça, tu mmh. es mmh. mmh. venu vers moi parce que si je suis femme battante là, c'est pas bon. Alors, tu vas vouloir qu'elle te porte sur mon dos. Mmh. Je commençais à lui montrer tout ce que je faisais. Je montre montrais moi je me faisais l'argent en Europe sans, sans me prostituer. Je gagnais de l'argent. J'avais des Airbnb. J'avais des appartements que j'ai pris, je des Airbnb. Je lui montre. Dans mon dos, il peut maintenant commencer à faire la même chose. Et quand il a commencer à faire ça, le jour où je découvre, il me dit, oui, on m'a conseillé. On m'a dit, il ne faut pas tout montrer à la femme. Il dit, ah. Hein, Entre les tromperies et tout ça là, tu peux tromper. Mais quand tu commences à faire des projets, et beaucoup d'entre vous, vous êtes une source d'énergie et d'inspiration. Mais vos maris ne vont jamais dire que c'est vous qui les inspirez. ça quand vous avez les idées Passe ton temps tu donnes tes idées tu donnes tes idées le lendemain il va prendre ton idée il met ça en place il met une autre femme dedans de gérer si c'est les coups bas des hommes je sais que vous en avez vu de toutes les qualités si vous voulez si demain vos témoignages vous allez partager ça ici là on va je vais maintenant vous parler proprement de la mission de vie mission ne vie n'a rien à voir avec l'école. Vous me suivez. Il y en a parmi vous, votre temps est déjà passé. Tu es déjà, tu es déjà âgé. À l'âge que tu as là, tu ne peux plus retourner encore sur les bancs. Je dis que je rêvais d'être avocate. À 45 ans, je vais encore aller faire 7 ans d'études. C'est un peu juste. Beaucoup. Quand on parle de mission de vie, c'est quelque chose qui te... ça a trait avec tes dons déjà. Il y en a parmi vous. Par exemple, comme celui qui a commencé à partager mes directs. Si je regarde bien, je suis que tu es quelqu'un que... Euh, tu aimes aider les gens. Tu vois quelque chose, tu vas toujours aller montrer aux gens que voilà, ça va vous aider. Généralement, les gens qui ont leur mission de vie, votre mission de vie, c'est généralement cette chose-là que les gens utilisent de vous sans vous payer. Peut-être que tu remplis très bien les applications des gens. Tu as fait les papiers de 5 ou 10 personnes qui sont venues en Europe. C'est dans toi le fait naturellement tu, tu comprends vite plus que tout le monde et tu le fais avec aisance ta mission de vie peut être dans la nourriture es, que tu as préparé à la nuit. ta mission de vie peut-être tu as tu as c'est aussi parfois euh, moi quand je, avant que je découvre ma mission de vie j'ai ta mission de vie pas trait avec ta souffrance ce dans quoi tu as souffert. Donc pour moi, j'ai grandi dans une famille de simpletons. Un simpleton ou bien un simpleton, on va dire, c'est c'est quelqu'un qui croit que le spirituel, le travail spirituel n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui croit que tout le monde l'aime. Quelqu'un qui croit que personne ne peut jamais vouloir lui faire du mal spirituellement. Quelqu'un qui, quand tu parles de toutes ces handicaps, pardon, qui t'avais ça. Donc, généralement, c'est des mamans ou des tatas. Des personnes qui sont là, ils sont des, des, des idiots de la famille. Pendant que ta soeur part et travaille pour t'attacher ou bien pour te maîtriser ou bien pour t'utiliser pour et qu'elle prend les toiles de tous tes enfants, toi, tu es aussi là comme ça. Non, moi, je ne crois pas que ma soeur peut me faire quelque chose. Ah, pardon, quitte avec votre truc-là. Non Personne ne peut pas. Tu vois un peu. J'ai grandi dans un environnement de simple temps. Ce qui fait que dans ma famille, j'étais exposée moi depuis que je suis petite quand je me vois, tu me voyais tu me regardais moi dans le bon visage Imaginez quand je suis petite t'es petite t'es brune avec les joues comme ça là quand tu touchais mes joues là c'était trop doux t'imagines alors ma mère m'habillait avec les robes Isaïora comme ça là imagine quand tu me voyais quand t'es petite on se dit que dans l'enfance elle a un avenir elle a un avenir et quand je t'ai de simple temps il ne faisait rien ce qui fait que ça m'exposait encore plus je suis donc allé en europe et vous savez à l'époque je suis arrivée en europe en 2006 et c'est maintenant qu'avec les réseaux sociaux les gens parlaient un peu les gens ne parlaient pas ils ne partageaient pas leur histoire donc j'arrive en europe pas de grande soeur pour me conseiller je tombe dans ceci je tombe mauvais conseil, ou bien manque de conseil, je souffre. Euh... Relation, alors c'est grave. Tu te débrouilles un peu en Europe, tu as un petit agent, un homme vient. Même ton petit agent que tu as là, oh, je t'aime, tu es battante. Tu es battante, hein. Ton petit agent que tu as mis de côté-là, il, il mange, il pas. J'ai commencé à dire que, mais c'est quoi ça? Je souffre comme ça, là, si on m'avait parlé, si on m'avait dit au moins. J'ai donc commencé à sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux. Faire des vidéos. j'ai découvert le développement personnel aussi. Je voyais qu'il n'y avait pas de livre en français en ligne. Donc, je prenais les... les euh, John le milliardaire, tu peux envoyer ta photo, on te fait un lavage à distance. Quand vous commencez à faire votre travail, vous voyez que ça commence déjà à marcher. Envoie les... Bon, généralement, quand vous tombez sur mes vidéos, vous n'avez pas d'argent. Donc, quand tu vas commencer tes premiers bains, l'argent va commencer à venir. Donc, tu payes, payes, pour, payes pour faire un lavage. Donc, je continue mon histoire. Ou tu prends une consultation, une des deux choses. Et aussi les kits. Tu peux acheter un kit, le kit de déblocage, peut-être que tu utilises. Donc, j'écoutais les vidéos en anglais, les livres. Et je venais traduire. Dans les vidéos, ce que j'écoutais la sagesse que je prenais dans les livres. Je venais ici, je donnais ça aux gens. Parce que je me rendais compte que les Camerounais n'avaient pas de vision. Quand Camerouna arrivait en Angleterre, là où j'étais, tout sa part qui visait, c'était seulement je veux les papiers. Tu vois, une fille va va bousiller tout son. Une jeune fille belle. Elle arrive comme ça, tous les gars la tombent derrière elle, une nouvelle proie. Et on ne lui dit pas la vérité. Certains mentaient même qu'ils ont les papiers, non pas. C'est quand elle tombe enceinte qu'elle se rend compte que le gars n'a pas les papiers. J'ai commencé à... J'ai voulu sensibiliser les gens sur place, mais j'ai compris que... Un prophète n'est jamais accueilli chez lui. J'ai fait les vidéos, je mettais en ligne. Donc les gens commençaient à tomber sur mes vidéos. Et ils regardaient, ça les, ça les enseignait certaines choses. Ça leur enseignait des choses. C'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à... c'est Donc, j'ai eu cette rage de ne plus voir les mains. Mais les gens comme moi souffraient. Et je me suis lancée donc du mieux que je pouvais, comme je pouvais à l'époque... Pour commencer à aider les gens après je me suis dit on va me payer pour que je parle avec les gens comme ça j'ai fait la consultation payante après je me suis dit je dois faire des produits ça, ça a grandi. Plus je lisais les livres, l'image que j'avais de moi grandissait. Et je découvrais aussi ce que je suis. Dans la mission de vie, c'est quelque chose que tu as besoin de t'inspirer des histoires d'autres personnes. Katiana, tu dis que le bain d'urine est bizarre. Hein? Il faut faire, tu vas voir. C'est des personnes qui ne vont pas le faire, mais bon, je ne force personne. Le chemin de la mission de vie, hein. c'est un chemin qu'au départ, parce que quand tu commences, c'est comme si tu vas à l'encontre de ce que la société te dit, parce que la société te dit, finis des études, tu travailles, trouve le boulot quelque part. La mission de vie, quand je commençais, je ne connaissais pas quelqu'un qui fait ce que je fais et à qui ça donnait l'argent. Je me disais toujours, est-ce qu'on peut payer quelqu'un pour ça? Mais ça me passionnait. Je ne pouvais pas arrêter. Je ne pouvais pas arrêter. Quand tu fais ta mission de vie avec passion, même si tu ouvres les ONG, même si c'est l'orphelinat que tu ouvres, tu vas voir comment le fait que tu es en train d'aider les gens, ça va t'ouvrir des portes. Et je pense que de façon ultime, en mission de vie, on a plusieurs. Ça évolue. La mission de vie évolue. J'ai aussi un autre volet. Vous savez, pendant les vacances, d'ailleurs, en décembre, pendant trois jours, on va accueillir les enfants à Douala et en ligne aussi. Donc, euh, les, Dieu m'a appelé pour les enfants, pour les inspirer. Parce que je suis convaincue que ce que nous avons subi comme souffrance, si nous plantons des bonnes idées et des rêves dans nos enfants très tôt, quand ils seront grands, ils ne vont pas traverser les mêmes euh, échecs que nous. Donc, j'ai plusieurs volets dans ma mission de vie. Il y a d'abord les adultes, il y a les enfants. Et le côté enfant, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai pris une consultation avec un coach. J'étais déjà, on peut dire, ça fait déjà deux ans ou trois ans que j'étais dans ma propre mission de vie avec les adultes. Mais j'étais tellement passionnée, je voulais toujours aider les enfants. Parfois, j'avais une petite fille, une sorte de protégée que j'avais à Reims, en France. J'avais mon bureau, je consultais les adultes. Cette fille avait 14 ans. Et ses amis, 13, 14, 15 ans, je, suis, je prenais des après-midi, je faisais venir tous ces enfants. Parfois, ils arrivaient, c'était 8. Je les fais asseoir, je, je leur montre comment avoir un plan de vie, je, je, je les aide sur leurs projets. Je, je les inspirais. Et c'était trois mois après ça, là le, le coach me dit voilà tu es appelé aussi à inspirer les enfants, tu, ça fait partie de ton truc et c'est plus tard que j'ai un ami qui me connaît depuis que j'ai 16 ans, il me dit depuis que tu as 16 ans même, depuis que tu te connais tu es déjà que tu rassemblais tous les enfants des gens, tu leur montrais comment bien s'habiller, comment bien se comporter euh, tu avais toujours ce truc en toi donc ta mission de vie c'est quelque chose que au fil des années ça a toujours été là en toi, parfois tu vois l'enfant de quelqu'un qui est là comme ça il fait du n'importe quoi. Tu l'appelles, tu le corriges. Pas brutalement, mais... Genre... Euh, vraiment, tu sais, ne te décourage pas. Tu n'as pas besoin de te comporter mal. Regarde. Est-ce que tu sais que tu peux accomplir Tu vois, tu inspires l'enfant. Ta mission de vie, c'est quelque chose qui va aider les gens. Bien sûr, plus tard, je me suis fait beaucoup d'argent. J'ai même écrit d'ailleurs un livre euh, pour les enfants et un livre pour les parents. Le livre des parents s'intitule Comment planifier le futur de son enfant. Et le livre des enfants s'intitule Comment découvrir mon potentiel Donc, Mon cahier de vision. Comment découvrir le potentiel de votre enfant Ça s'appelle mon cahier de vision. Et une fois que tu découvres ta mission de vie, parfois même ce n'est qu'une idée. Et quand je parle, quand je chante par là, sur tu vas commencer à identifier, il y a deux, trois trucs, tu te dis que moi aussi, même, c'est vrai vrai. Tu vois, comme ça, te oui, j'aime bien. D'autres personnes, ça peut être peut-être de faire. Il y, une, il y a une dame là, une de mes filles là. Euh, elle sait faire des crèmes reconstructrices. Des femmes qui sont décapées, la peau est gâtée. Elle s'est donnée comme mission d'aider les femmes à restaurer leur peau. Restaurer, nourrir leur peau. Donc le cahier de vision des enfants, c'est disponible à douala Donc si vous achetez des produits en étant à l'étranger, on peut vous poster le cahier précisez juste le, mon cahier de vision pour les enfants et pour les adultes euh, comment planifier le futur de son enfant là dedans il y a des, des travaux, des exercices fabuleux, des choses quand tu étais petit tu avais peut-être 5 ans tes parents n'avaient jamais prévu quand tu auras 20 ans ils n'avaient jamais vu quand tu auras 45 ans on n'avait jamais vu ton futur ce qui fait que tu te retrouves dans la vie, tu as 25 ans tu tombes, tu, es, tu es perdu pareil pour ton enfant dans, les cahiers, dans le cahier des enfants, dans le lit des enfants, j'ai mis des exercices qui permettent aux enfants de... Parce qu'on est dans une ère où il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Ton enfant peut s'inspirer des réseaux sociaux ou bien il peut se détruire avec les réseaux sociaux. Donc, ton enfant peut se construire avec ce téléphone ou se détruire. Même les adultes, vous pouvez vous construire avec ça, vous pouvez vous détruire avec Conseil, j'aime aussi beaucoup conseiller les gens. Je vois le commencer de Vanessa. Vanessa a dit qu'elle aime beaucoup euh, euh, conseiller les gens. Une fois maintenant que tu sens que, bon, voilà ce que j'aime, tu dois absolument te lancer dedans. Je n'ai pas mis le livre sur Amazon, ma chérie, parce que pour l'instant, je suis, je suis en Afrique. Quand tu vas commencer à... Tu te dis, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Tu vas devoir investir sur ça. Donc, j'ai donné les numéros tout à l'heure, je vais les donner à nouveau. 00237-680-711-0701. Vous dites que vous voulez le cahier de vision. C'est 10 000 francs. Comment découvrir le potentiel de son enfant 10 000 francs. Et puis, comment planifier le futur de son enfant, 10 000. Le livre des enfants s'appelle « Mon cahier de vision ». Le livre des adultes, c'est « Comment planifier le futur de son enfant ». Donc, les deux livres, ça fait 20 000. Et si tu as cinq enfants, tu dois prendre 5 cahiers de vision pour tes enfants. Chaque enfant a son cahier. Tu consultes de façon que c'est comme un, un, un agenda personnel. « Personal diary for your child ». Voilà. Quand j'ai découvert ma mission, 680 71 0701. 00 237 680 71 0701. 00237 680 71 0701. Beaucoup d'entre vous qui êtes maître des médiateurs, euh, vous ferez dans le conseil. Coach, conseil. Beaucoup, euh, vous serez un peu comme des médiateurs, vous allez ouvrir des orphelinats, ou bien vous allez supporter des orphelinats. Ou bien beaucoup d'entre vous, vous, des, vous allez collecter des fonds pour aider les orphelinats. Parce que ça te passionne. Vous voyez l'autre là, la, la, la, la, la reine galloise. Ses enfants sont devenus... Oui, j'ai des cas de vision en anglais aussi. En anglais, ça s'appelle My Vision Book. J'ai fait ça en français, en anglais. La reine galloise, ses enfants sont devenus pour elle. Sa souffrance, sa douleur, elle a transformé en mission de vie. Et elle a dû faire des choses par la foi. Quand elle se levait, elle faisait ses dirais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas comme si... Euh, donc pour, pour, pour détecter ta mission de vie, tu vas d'abord te demander qu'est-ce que je pourrais faire gratuitement. Il y a aussi comment détecter sa mission de vie. C'est quelque chose que parfois tu restes comme ça, on te, on, les gens viennent trop vers toi pour ça. Par exemple, il y a Amour à vie qui dit qu'on lui explique beaucoup le, les problèmes dans le taxi. Oui, ça fait partie de ta mission de vie. Donc tu as, parfois tu n'es même pas marié. Hein? Mais tu peux faire beaucoup de le conseil matrimonial, c'est ton truc. Moi, quand j'ai douché, j'ai commencé à me douter que c'était ça ma mission de vie. J'ai loué le local. Hein. Je me suis mise comme coach conseillère. J'en ai fait un boulot. I called myself. I anointed myself. Yeah. That's a bold girl. Self-called, self-anointed. Yep. God loves bold people. You've been waiting too much. Oh, I don't know, should I, should I not? Maybe, maybe not. Et ta mission de vie aussi, c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans les rêves tu es en train de faire. Tu vas te voir en train de parler, il y a des foules dans le rêve. Tu vas te voir en train de nourrir les enfants. Tu vas te voir en train de, de même d'enseigner. Moi, je faisais beaucoup de rêves où je me voyais en train d'enseigner de, les enfants. Avant que je n'ouvre l'école d'école des vacances là. Beaucoup, tu vois, je vous ai toujours, toujours en train d'inspirer les enfants. Oui, si c'est pour soigner les, les femmes enceintes et les bébés. Ça aussi. Parfois, certaines missions de vie ont besoin de, de diplômes. Mais euh, moi, j'ai toujours fonctionné avec l'esprit le, anglo-saxon. Tu sais, les anglo-saxons, eux, ils fonctionnent beaucoup avec les résultats. Ah. J'ai dit le Somme 35. Tu as vu le Somme 38 ou non, maman? Tu peux avoir le diplôme sur, ta, sur ton mur, ici-là. Tu as trois clients par jour. Quelqu'un d'autre n'a pas de diplôme, mais ce qui fait marche. Les gens confirment que non, lui là, je suis parti chez lui, il m'a conseillé, mon mari et moi comme cela, ou bien ma femme et moi, il nous a conseillé, il a restauré notre couple. C'est un parmi vous. vous, vous avez, les gens ont eu facilité à venir s'ouvrir à vous. C'est dans toi, tu n'es pas là à l'école, tu n'es pas thérapeute. Mais quand tu écoutes quelqu'un, après quand la personne va rester comme ça, est-ce que vous doutez de vous? Vous doutez beaucoup de vous. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'ai assez partagé mon énergie avec vous ce soir. Bon, je pense que c'est bon. J'ai une formation sur la mission de vie parce que Découvrir sa mission de vie, ce n'est pas seulement une idée. Donc, si vous êtes intéressé par cela, vous voulez vraiment y aller plus loin. La formation, c'est 100 000 francs CFA, oui. 150 euros. C'est un truc déjà enregistré que vous allez regarder à votre temps, à vos heures. Et vous allez euh, faire surtout faire le travail. Parce que vous dites, n'achetez pas seulement une formation vous déposez à la banque, ou bien, dans un mois. Vous écoutez, vous essayez. Et on est dans l'air de l'autodidactisme, si ça existe en français. Apprenez à être autodidacte. Vos trucs que vous aimez, qu'on vous tienne la main pour dire que viens t'asseoir, tu étudies. Tu dois maîtriser ton temps, maîtriser ton énergie. Quand tu commences à découvrir ta mission de vie, tu ne dois pas seulement rester comme ça. Tu peux prendre 5 ans, comme tu peux prendre 10 ans, comme tu peux prendre 6 mois ou 6 semaines. La mission de vie se façonne. Ça se façonne. Voilà. Je vous bénis. Ok? Je déclare que cette nuit, avant de dormir, prenez du sel, vous versez juste au bord de votre lit comme ça. Contenez le lit avec le sel. Je vous demandez à vos anges, aux ancêtres, de vous donner, de vous parler. Soit quand vous avez des décisions importantes à prendre dans votre vie versez le sel vous parlez ouais seigneur et quand ils vont vous montrer les choses dans le rêve hein, croyez ce qu'ils vont vous montrer voilà votre problème pourquoi tu restes si avec un homme comme ça là, il te trompe tu as arrivé quatre fois qu'il t'a trompé tu as rêvé tu as vu même le visage de la femme Chérie, j'ai rêvé que tu me trompais. Tu es bête. Tu es tu es en plein jeûne. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, parle-moi. Montre-moi, Seigneur, s'il y a quelque chose qui a gâter ce foyer. S'il y a quelque chose, s'il y a une femme dans la vie de lhomme si. Dans la nuit, tu rêves, tu vois une femme dans sa vie. Chérie, j'ai rêvé que tu me trompais. Tu es bête. Vous ne croyez pas que vous pouvez demandé quelque chose comme ça, Dieu vous répond. Croyez que quand vous allez verser le sel, vous allez demander la mission de vie, ils vont venir, ils vont vous montrer. Ils vont vous montrer. Apprenez à communiquer avec vos anges. Parlez-leur. Vous partez, vous consultez. On vous, -même vous dit, mais vous ne croyez pas toujours. Parce que vous avez vos trucs prédisposés dans votre tête que vous voulez qu'on vous dise. Posez les bonnes questions. Hein, je suis bloqué. Je vais voir qui me bloque. Je veux voir qui me bloque. Non, demande c'est quoi ta mission de vie. Demande comment faire pour te de débloquer. Demande comment faire pour te débloquer. Thérèse tu peux utiliser le sel de cuisine sur l'astuce des déblocages malédiction générationnelle ok bon partager ma vidéo ça peut aider quelqu'un ok C'est sais que vous plaignez souvent que je fais des longues vidéos mes vidéos c'est pas pour les gens qui n'ont pas l'argent si tu es là tu peux pas mettre la connexion de 1000 francs pour regarder ma vidéo tu n'es pas mon client oh yo je n'ai pas l'argent pour mettre le crédit laisse mamie tu vas venir te dire qu'il faut payer 40 000 là. Tu, vas, tu vas commencer à pleurer il n'y a pas l'argent. Bon. Merci pour les roses. Akpe, merci. Merci pour vos roses. Il y a aussi le monsieur qui a beaucoup parlé là, qui a donné aussi les roses. Merci. Monsieur Befo. quoi? Mm. Bonne journée. Vous c'est bonne nuit à vous. Mm. Belle Estelle. Je me suis le aux des États-Unis. Ok. Ingrid, merci pour les fleurs. God did. La chanson de Khaled, ça me plaît beaucoup. God did. They didn't believe in us. Ok. Good night. Good night. Good night, TikTok. I know God. Did.